Salut les rôlistes et bienvenue à RPG Day 2018. Question numéro 30. Euh, partagez quelque chose que vous avez appris en jouant euh, vos personnages. Euh, moi, ça m'est arrivé un paquet de fois, je pense, euh, au cours de, de mes carrières rôlistes, euh, qu'un un, un sujet que je maîtrise pas moi en tant que joueur euh, en RP euh, parte de là et soit corrigé par un, un, un des autres joueurs à la table, euh, qui mène plus tard à. Euh, après la partie à discussion et donc euh, pour moi la gestion de connaissances. Euh, ah. J'imagine que je l'ai fait aussi euh, dans l'autre sens, parce que je maîtrisais plus ou moins un sujet, j'ai pu corriger euh, d'autres et ce qui donne lieu à échanger euh, des connaissances. Et sinon au niveau de, bah, de l'étude, ce serait plutôt euh, sous la forme de MJ que en jouant mes personnages. Mais bon, on peut considérer que c'est en jouant des personnages non-joueurs. Euh, pour, pour Cthulhu, par exemple, j'ai étudié différentes époques. Euh, principalement la prohibition américaine dans les années 20, euh, puisque c'est quand même l'époque de prédilection euh, pour, euh, pour jouer. J'y ai beaucoup, beaucoup joué, mais là, actuellement, je m'intéresse à, à l'ère victorienne, un petit peu plus sur l'Angleterre que sur les états unis du coup, la France aussi. Euh. Et sinon, bah, pour One Percent, euh, j'ai dû réétudier un petit peu la, la, la géographie euh, de, de Los Angeles, parce que je connaissais un petit peu les États-Unis, mais il a fallu que je, que je potasse un peu plus. J'ai étudié euh, bah, récemment les, le fonctionnement des prisons Supermax, les conditions de l'incarcération de, de le criminelle, les lois californiennes, euh, forcément le traitement des prisonniers euh, et euh, le fonctionnement des motor clubs. Euh, J'ai également bah, euh, pas mal travaillé sur, sur les motos, leur fonctionnement, leur mécanique, leur dépannage. Histoire de, de bluffer un petit peu moins lorsqu'on lorsque parle de moto dans le jeu. Euh, donc voilà, donc un paquet de choses. J'ai plus une sorte de culture générale élargie que réellement d'expertise dans un domaine ou un autre. Mais, euh, mais j'ai appris plein de choses en jouant au jeu de rôle. Il n'y en a pas une particulière qui me ramène. Voilà pour quelques exemples. C'était la question numéro 30 de RPG Day 2018. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à demain. Ciao les rollers